Bonjour, Donc moi, je suis néphropédiatre à Rouen. Je vais vous présenter un dossier que nous avons partagé avec les endocrinologues. C'est une enfant que je connais depuis peu, mais qui a été suivie de longue date. Donc, elle a 8 ans. C'est le premier enfant d'un couple qui n'est pas consanguin. Elle est née à 38 semaines d'aménorée. Il y a eu un déclenchement pour une diminution des mouvements actifs fétaux perçus par la maman. Et dans les, les échographies anténatales étaient normales, il n'y avait en particulier pas d'hyperécogénicité rénale retrouvée. Donc elle pesait à la naissance 2,830 kg, mesurée 49,6. Elle était plutôt eutrophique. Euh, un liquide qui était méconial, euh, un Abgar qui était bas, donc un contexte d'anoxie euh, périnatale de grade 1, avec des lésions à l'IRM, euh, mais une enfant qui a bien évolué après sur le plan neurologique, qui n'a pas eu d'atteinte rénale, pas d'insuffisance rénale aiguë, et elle est sortie après deux semaines d'hospitalisation euh, avec la prescription suivante, donc euh, euh, deux donc. Euh, 1200 unités de vitamine D pendant le premier mois, le temps de l'allaitement, et ensuite la maman a fait un relais au les premiers âges, et là elle avait quatre gouttes, donc, donc elle avait six, euh, 600 unités, c'est ça, donc des doses qui étaient normales. Euh, pour l'âge, elle a consulté à un mois et demi pour une mauvaise prise des biberons, une stagnation pondérale. Euh, le bilan à son arrivée montrait une insuffisance rénale aiguë en lien avec une déshydratation. Et ce qui était notable, c'est qu'elle avait une hypercalcémie à 3,75 mmol par litre, qui a été confirmée ensuite au dosage de la calcémie ionisée, qui était à 1,97. Une phosphorémie qui était normale à 1,71 mmol par litre. Une protidémie qui était un petit peu élevée pour, pour son âge à 69 g par litre. Et le reste du ionogramme, hormis une petite hyponatrémie à 132 millimoles par litre, ne mettait pas en évidence d'autres anomalies. En particulier, il n'y avait pas non plus d'infection qui pouvait être responsable de son tableau de, de, de déshydratation et, euh, et de mauvaise prise pondérale et une, des phosphatases alcalines normales. Donc, cette calcémie, le contrôle de cette calcémie a été encore plus élevé à plus de 4 mm par litre. Elle a bénéficié d'une réhydratation parentérale, la vitamine D a été arrêtée et elle a reçu une, une perfusion d'arrédia unique et un lait pauvre en calcium. L'échographie montrait déjà à un mois et demi de vie une néphrocalcinose assez importante. Et euh, le bilan ensuite a mis en évidence que la calcémie euh, avait bien baissé après euh, le, la perfusion d'Arédia, euh, avec la calcémie maximale à 4,18 mmol par litre et à 1,97 de calcium ionisé. La phosphorémie est restée dans les normes et puis une diminution progressive de la calcémie. Et la calciurie était en rapport avec euh, cette, euh, cette hypercalcémie. Euh, donc très élevé à 5 millimol par millimol Et donc dans le bilan éthiologique, elle a eu un dosage de, de PTH qui était euh, freiné, donc adapté, une, un dosage de 25 OH qui était très élevé à 216 nanomol par litre pour une norme de laboratoire allant jusqu'à 150 nanomol par litre, un dosage de 1,25 qui était à 308, euh, une magnésémie qui était normale, et euh, la fonction rénale s'est euh, progressivement corrigée dès qu'elle a été réhydratée, qu'elle a normalisé sa calcémie. Et la calciurie a eu tendance aussi à diminuer très progressivement. Donc, euh, les parents ont bénéficié d'un dosage de calcémie et de PTH qui était normal, en particulier chez la maman. Euh, l'étude du gène. Donc, la, la première hypothèse diagnostique était celle d'une hypersensibilité à la vitamine D. Euh, donc, l'étude le, le, génétique de la, des mutations CYP24A1 euh, n'a pas mis en évidence de mutation. Et cet enfant a été suivi euh, au long cours, donc depuis euh, l'âge d'un mois et demi euh, jusqu'à ses huit euh, ans. Puis qu'elle a actuellement 8 ans, elle a toujours gardé une fonction rénale qui était normale. Les calcémies ont toujours ensuite été normales malgré la réintroduction progressive des apports calciques et en vitamine D. Elle a d'abord eu un lait premier âge classique euh, en alternance avec son lait pauvre en calcium, puis ensuite euh, l'arrêt complet du lait pauvre en calcium une supplémentation et, et un, une alimentation par lait premier âge ou deuxième âge, de, ensuite euh, exclusive, puis un début de diversification alimentaire, puis une réintroduction de la vitamine D, et comme vous le voyez ici, à chaque fois la calcémie est restée normale, les doses de vitamine D ont été progressivement augmentées jusqu'à ce qu'ensuite à 5 ans euh, elle n'ait plus de vitamine D euh, donnée euh, par dose filée journalière mais une ampoule de vitamine D et le contrôle à chaque fois après ces changements de dosage de vitamine D n'ont pas mis en évidence de modification de la calcémie eh bien au contraire la calcémie même plutôt dans les normes presque basses et euh, la calciurie elle à part un épisode d'hypercalciurie mais unique sur un prélèvement euh, donc peut-être lié à ce moment-là Là, euh, à une prise alimentaire, une prise excessive d'une chose, d'une autre, ou des urines très concentrées, mais en tout cas, sinon la calcurie est restée toujours normale, euh, en tout cas dans les normes, euh, puisque même à deux ans, elle avait plutôt une calcurie basse. Elle a eu un suivi échographique régulier qui a montré, par contre, que cette néphrocalcinose restait très stable. Alors, c'est difficile de comparer des néphrocalcinoses sur différents examens échographiques, mais globalement, la néphrocalcinose est franche, n'a pas l'air de régresser et elle est, on va dire, presque un peu comparable. Euh, à la néphrocalcinose initialement, donc ça c'est la dernière échographie qui a été faite à l'âge de 8 ans lorsque je l'ai vue en consultation puisqu'elle m'a été adressée, sachant que finalement elle ne relevait plus d'un suivi endocrinologique puisque euh, la dyscalcémie s'était corrigée qu'on a, qu a pu réintroduire la vitamine D sans effet sur, euh, sur sa calcémie mais que par contre cette néphrocalcinose persistait donc moi euh, j'ai refait le bilan que vous aviez déjà fait euh, euh, à plusieurs reprises, en tout cas la PTH euh, maintenant est dans, dans les normes euh, moyennes à 22, euh, la, le dosage de 25 OH est de 25, la 25 est même plutôt basse, des phosphatales alcalines qui sont normales, elle a une fonction rénale malgré sa néphrocalcinose qui reste normale, elle n'a pas d'acidose avec une réserve alcaline qui est globalement autour de 22 mmol par litre, elle reçoit 80 000 unités de vitamine D par an, elle n'a pas de protéinurie tubulaire, donc elle fait un microglobuline normal. Et donc l'oxalurie par contre donc je, je ne l'ai vu qu'à une reprise cet enfant l'oxalurie euh, suite, faite suite à cette néphrocalcinose n'est pas normale. elle a une exalurie qui est quand même élevée, euh, qui va être recontrôlée en plus elle a été contrôlée sur des urines de, elle a été euh, dosée sur des urines de 24 heures c'est ce quand même plutôt très fiable Et elle a une citraturie un peu basse donc La question était de se dire, est-ce que euh, finalement, cette euh, donc elle a probablement eu un épisode d'hypercalcémie en lien euh, soit une hypersensibilité de la vitamine D, soit une autre cause euh, de type mutation des gènes NPT2C, NPT2C dont vous avez parlé tout à l'heure. Est-ce euh, qu'il est qu faut rechercher euh, euh, sur le plan autre chose sur le plan de cette hypersensibilité à la vitamine D. Est-ce que ça a été un, un surdosage, même si on n'était pas aperçu à la, euh, via l'interrogatoire des parents, mais est-ce qu'elle n'y a pas eu quand même transitoirement un surdosage en vitamine D euh, On a un petit peu de mal à se dire que cette néphrocalcinose est séquelaire de la période néonatale, Si c'était juste un surdosage aigu comme ça en vitamine D et effectivement, c'est toute la question maintenant du, du néphrologue. Qu'est-ce qu'il faut faire devant ces néphrocalcinoses pour lesquelles on n'a pas forcément d'éthiologie, dont les étiologies peuvent être multiples. Et on se pose la question, est-ce qu'il n'y a pas autre chose Est-ce qu'elle n'a pas une hyperoxalurie Donc, si l'oxalurie s'avère être euh, élevée à une, à une deuxième reprise, est-ce qu'il ne faudra, faudra pas quand même faire la recherche génétique euh, d'une hyperoxalurie Est-ce qu'elle n'a pas une, une tubulopathie autre Je vous remercie.